Donc, on va démarrer la, la présentation ce soir. Ce qui est sûr, euh, vous serez satisfait d'avoir fait le bon choix de venir rester ici aujourd'hui avec nous. Vous pouvez déjà euh, déjà on a, on, chacun a déjà eu à présenter sa ville. On va passer à la présentation de l'opportunité lui-même. Déjà, je me présente, je m'appelle Alain Bonfils, je suis euh, curateur Skywalk Community et représentant pour le projet depuis 2021 au Cameroun. Et euh, j'ai commencé à être partenaire du projet depuis 2018. C'est cette année-là que j'ai connu le projet. Et à travers euh, les leaders, du, notamment de Côte d'Ivoire, j'ai pu commencer à travailler comme partenaire dans le projet et asseoir une bonne base dans le développement du partenariat de cette technologie. Et ici, nous avons la possibilité de devenir copropriétaire d'une société internationale évaluée à plus de 400 milliards de dollars, avec perspective de couvrir près de 400, euh, avec perspective de couvrir près de 50% du marché mondial de l'industrie du transport. Et en tant que copropriétaire de la technologie, euh, nous allons avoir des revenus passifs pour le restant de notre vie. Si quelqu'un aimerait avoir des revenus passifs, c'est le moment de pouvoir écouter bien cette présentation et afin de pouvoir participer aussi comme nous. C'est quoi Skywall Community? Skywall Community, c'est une plateforme de financement. Pardon, c'est un écosystème international d'entreprises sociales qui permet à chacun de devenir copropriétaire d'une holding de transport en plein développement. Skywalk Community, depuis 2015, attire des financements pour des projets de transport à corde. Et elle soutient la technologie de Uniski String Technology. Aujourd'hui, une seconde là. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes de plus de 180 pays sont copropriétaires de Uniski String Technologies. Cette, cette plateforme a un back-office euh, assez diversifié. On y retrouve 24 langues. Une seconde là, j'ai déjà en attente. Ok, admettre, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, sur la plateforme Skywalk Community, vous avez une assistance technique 24 sur 24 en 10 langues. La mission de Skywalk Community est de financer notre avenir et de le créer avec les entreprises telles que Uniski String Technology. Là, vous avez en image euh, les différents partenaires de par le monde. Vietnam, Kyrgyzstan, République tchèque, Slovaquie. Amérique latine, Kazakhstan, etc. Nous sommes une communauté de développement d'une technologie. Et de quoi est constituée Skywall Community Premièrement, ce sont les membres du conseil d'administration. Vous avez M. Kudrashov Evgenyif, qui est membre, chef du développement des affaires de Skywall Community. C'est aussi le directeur de Skywall Community. On a Madame Irina, elle est ingénieure. On a M. Frantichek Sola, qui est membre homme d'affaires. Il y a M. Alexei Soukodev, qui est le plus jeune des membres du conseil d'administration. Il est spécialiste en informatique, blockchain et crypto. Déjà, ce sont des... Voilà le fondateur de Uniski String Technology, le docteur Anatoly Uniski, avec les membres du conseil. Et là, c'est euh, M. Alexey Soukodev, le plus jeune des membres, avec, euh, avec moi-même lors de mon séjour à Dubaï. Donc, c'est des gens que j'ai eu à rencontrer. Et voilà M. Evgeniev et M. Euh, Alexey Sukodev. Comment ça se passe dans le projet? Vous avez la possibilité de devenir investisseur en signant un accord de prêt convertible qui transfère les fonds à la Skywall Community. Pour certains qui vont me demander qu'est-ce qu'un contrat de prêt convertible, c'est un contrat par lequel un investisseur fournit à la société un prêt en espèces qui peut être converti en part ou retourné jusqu'à 3 ans avec un bénéfice allant jusqu'à 4%. Grâce à, à des contrats de prêt convertible, les investisseurs bénéficient d'un escompte par rapport aux investisseurs à des stades ultérieurs. Donc, euh, chaque fois qu'on va évoluer vers une étape, ceux qui auront investi avant sont bénéficiaires. Ils ont plus d'actions, contrairement à ceux qui arrive aux étapes ultérieures. Vous avez la possibilité de devenir investisseur dans le projet. Vous allez recevoir les dividendes dès que l'entreprise va générer du profit. C'est 20% des bénéfices qui vont être reversés aux investisseurs sous forme de dividendes, vous allez soit vous allez investir et après trois ans, la compagnie vous rend votre investissement avec un taux d'intérêt qui va jusqu'à 4%. Vous pouvez devenir partenaire Skywalk Community et participer au développement d'un projet de transport international. Devenir partenaire concerne celui qui recherche des revenus à distance et une nouvelle source de revenus décents. C'est pour celui qui s'intéresse à un travail qui combine avec des revenus décents et des avantages pour la société. C'est celui qui prend soin de son présent et de son avenir et qui est prêt à prendre de nouveaux formats de gestion des affaires avec notre équipe, qui est une équipe réussie et efficace. Aussi, vous avez la possibilité de devenir partenaire de Skywalk Community si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à son programme de partenariat. Vous pouvez devenir à la fois investisseur et partenaire pourquoi est-il intéressant de devenir copropriétaire de cette entreprise, de Uniski String Technology Déjà, vous participez à, à, au financement d'une technologie de transport révolutionnaire. Vous devenez copropriétaire de la technologie de Uniski String Technology. Si le, tra, euh, le transport devient autofinancé, et lance des projets ciblés et réalise des bénéfices, vous pouvez compter sur des dividendes à hauteur de 20% de son bénéfice net, au prorata du nombre de parts dans votre bien. Aussi, avec, euh, en participant à ce projet, vous préservez l'écologie de la planète en la soutenant. Comment ça se passe la participation au projet global d'infrastructure du 21e siècle, qu'est Uniski String Technology? Déjà, à partir de Skywall Community, vous pouvez vous inscrire en, en, en communiquant simplement euh, votre nom, prénom, adresse, email et téléphone à celui qui vous a présenté l'opportunité. Et en ce moment, il peut faire votre inscription. Voilà les différents moyens de règlement qu'on trouve sur la plateforme. Il y a comme ça euh, une panoplie en moins une vingtaine de d'éléments aliment, pour alimenter le compte. On peut trouver euh, les règlements par monnaie cryptographique, règlements par carte Visa ou Mastercard, les règlements par les systèmes de paiement, notamment Perfect Money et Capitalist. Et une fois que vous avez effectué votre paiement dans le projet, euh, euh, votre, votre participation dans le projet, vous obtenez un certificat. Vous obtenez un certificat comme celui-ci, en image là, une seconde, vous obtenez un certificat. Donc ça c'est la preuve que vous avez participé au financement de ce projet et vous serez inscrit sur le registre des propriétaires et vous pourrez commander des documents de confirmation de propriété de votre part. Le certificat de propriétaire comp co comprend vos données personnelles et les détails sur les parts acquises. Vous avez la possibilité aussi de, euh, de récupérer le relevé du registre. Il comprend les détails sur les parts acquises et il est utilisé pour recevoir les conventions juridiques. Par exemple, pour les procédures de succession, la commande de papier vous sera accessible dans trois mois après votre investissement. Et qu'est-ce qui attend un investisseur dans le projet? Lorsque vous investissez, premièrement, premièrement si le projet devient autofinancé et lance, et, et, et, et, et lance des projets ciblés, automatiquement, nous allons recevoir des bénéfices. Tel que c'est prévu, c'est 20% des bénéfices qui seront reversés aux investisseurs. Il y a le rachat des parts. La direction peut autoriser le rachat des parts après la 15e étape de financement. En 2018, la compagnie avait donné la possibilité euh, aux 5000 premiers investisseurs de revendre leur part dans le projet. Cette offre a été donnée aussi en 2020 aux parents qui avaient plus de 115 ans. Donc, il n'est pas exclu qu'après la 15e étape, que cette offre vous soit proposée. Aussi, euh, les biens qu'on détient dans le projet n'est pas différent euh, d'une maison, d'une voiture ou d'un terrain. On peut les léguer à nos enfants et à nos petits-enfants par héritage. D'où, c'est quelque chose de très, très important. Voilà pourquoi il faut même s'engager à investir. Si vous avez déjà une famille, c'est pour ça qu'il faut investir maintenant. Aussi, euh, la compagnie, comme toute grande entreprise, a l'intention d'entrer sur le marché boursier. En ce moment-là, fonction du prix euh, de nos parts sur le marché, quelqu'un peut décider de revendre. Mais il nous a toujours conseillé de garder nos actions parce que c'est un peu comme la poule aux œufs d'or. Et aujourd'hui, Skywall Community soutient quelle technologie? Il s'agit notamment du trans, euh, de l'entreprise Uniski String Technologies, qui est une société d'ingénierie internationale qui offre les solutions de transport de passagers et de marchandises, ainsi que les solutions d'infrastructures logistiques de second niveau. Donc, la technologie YouSky se déplace au-dessus du sol comme vous pouvez le constater sur les rails à, à, à haute résistance. Grâce à cette technologie, on ne connaîtra plus d'embouteillage ni de pollution et elle peut être construite n'importe où sur la planète. Déjà qu'elle n'occupe pas assez de terrain. Là, vous avez euh, quelques solutions de transport urbains de passagers et de transport de conteneurs que la compagnie a mis sur pied. Il y en a comme ça plusieurs modèles de véhicules. Et pourquoi euh, la compagnie a mis sur pied euh, cette technologie-là? C'était pour résoudre beaucoup de problèmes que connaît le transport d'aujourd'hui, notamment les accidents, la pollution, les embouteillages ce qui entraîne une diminution du niveau de confort de l'environnement urbain et menaçant ainsi la santé des personnes. Donc, euh, le fondateur, c'est sur ces éléments qu'il s'est basé pour pouvoir développer sa technologie. Et c'est venu pour résoudre un problème crucial sur la planète. Et bien avant euh, le développement de notre compagnie, il y a des entreprises qui se sont essayées bien qu'elles euh, ne sont pas toujours avérées efficaces. Que propose donc la technologie de Uniski String Transport? Là, nous avons une gamme variée de véhicules. Comme vous pouvez le constater, on a l'U-Win, l'U-Bike, on a l'U-Bus, avec plusieurs variétés d'U-bus et les cargos u -pod. Là, vous avez les U-bus, une autre variante, les UK flash qui est euh, celui qui va à grande vitesse. Et on a lu pour le transport de conteneurs. Voilà une image réelle de ces différents équipements. Ici, on a lu qui est est, qui est euh, l'un des véhicules les, les plus légers. Il, il, euh, il, il, il, il, il a une capacité de deux places et c'est l'une des solutions les plus abordables pour la communication et le transport des zones peu peuplées et éloignées. Ainsi que euh, on peut avec, aller avec cette technologie dans les zones de terrain d'accès difficile. Là, voilà les images de l'U-Bike et l'U-Bus. Ce sont des véhicules électriques de tourisme hors léger avec une vitesse de 150 km, capacité de place. Donc, nous sommes dans une véritable entreprise qui conçoit des choses extraordinaires. Là, vous avez l'UCA qui a une vitesse aussi de 150 km. Il s'agit ici d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les rues de la ville et des embouteillages. On a là l'UNICA tropical ou encore UCA tropical. C'est cette version qui a été conçue pour les zones chaudes. J'ai eu la chance de, de rencontrer. Et de monter dans l'UCA aux Émirats arabes unis. Et ici, on a la version qui avait été présentée au salon InnoTrans de Berlin, l'U-Flash à grande vitesse. Il va jusqu'à 500 km/h. Et grâce à cette technologie-ci, on pourra économiser pendant 25 ans près de 22 000 tonnes de carburant. Vous êtes sans ignorer le problème de qu carburant que nous connaissons, par exemple, dans nos différents pays ces derniers temps. Donc, cette technologie apporte une solution énorme. Là, c'est une image de moi avec certains leaders avec qui nous avons eu la chance de côtoyer le flash et nous sommes montés à l'intérieur. Et nous avons exécuté la vitesse de 500 km. On a l'Utrop qui est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km. Ici, on a l'Ucon qui est utilisé pour le transport des conteneurs. Il permet de transporter les conteneurs 20 et 40 pieds avec une vitesse maximale de 150 km. Il sert à faciliter la fluidité, l'expédition des cargaisons des conteneurs, Leur chargement et le charge, déchargement est automatique. Là, c'est U-Light, euh, qui est l'une des dernières versions développées par notre entreprise. Là, on a l'UTRANCE, solution optimale pour les opérations minières. Dans les zones minières, grâce à cette technologie, on pourra décharger et charger les terminaux portuaires. Ici, c'est une autre solution que la compagnie a développée pour les ports. Avec cette technologie ici, la livraison des marchandises en vrac liquide et encombrant à une distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. L'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs de quais, de drainage ou de renforcement. Donc, il est possible de livrer des marchandises au, au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. Ici, euh, on a… Euh, les, euh, les, une ville linéaire en union avec la nature. C'est toujours une autre solution développée par le fondateur. Et les villes linéaires, you peuvent être construites dans les montagnes, les zones désertiques, les zones inondées, y compris celles avec un terrain d'accès difficile, ainsi que sur les plateaux marins. Une ville respectueuse, là vous avez euh, la maquette de la ville linéaire, qui est une ville respectueuse de l'environnement, avec des complexes de transport et d'infrastructures Usky intégrées, utilisant les technologies brevetées de rail Usky et de viaduc Yuskai. Ici on a la maison Hill House, la première maison écologique construite en bois aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs c'est la seule maison qui est en bois là-bas. Et nous avons eu une autorisation spéciale pour construire cette maison. Et il faut savoir que les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Et U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et éco-architecture euh, du bureau et suit les tendances des normes mondiales. Et ce que euh, je veux aussi vous dire, c'est que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 Et grâce à cela, le rail ne peut pas être en danger. À cause ou, ou alors, euh, s'il y a un tsunami qui survient, avec euh, le corps du rail, on ne peut pas avoir de problème. Et au-dessus du rail, il y a une combinaison de métal. Cet ensemble de combinaisons de métal est associé au béton flexible. C'est ce qui a permis au docteur Anatoly Yuniski d'obtenir un brevet. Et il faut savoir que le, le, le docteur Anatoly Yuniski a mis sur pied un système anti-déraillement, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain d'accès difficile, notamment euh, les vallées comme les montagnes. Et on a cinq, euh, les, les, les rails à cordes sont cinq fois plus lisses et trois fois plus forts. On a aussi plusieurs types de rails, notamment les flexibles, les rigides et les semi-rigides. Comme vous pouvez le constater, les, les, les, les rails, le rail rigide est fait pour les transports de grands poids, notamment le transport de conteneurs. Et aussi le mode à grande vitesse. Le, le, le flexible, c'est pour les charges utiles standard qui va jusqu'à euh, 20 tonnes avec une vitesse de 150 km. Et les semi-rigides sont les charges utiles améliorées jusqu'à 30 tonnes avec une vitesse allant jusqu'à 350 km. Et c'est fait pour des petites portées. Ici, on va parler des moteurs Yuskai. Le moteur que vous voyez là, il fonctionne à l'hydrogène, au carburant, euh, à d'autres carburants respectueux de l'environnement. Et le fondateur a reçu aussi des brevets pour ce moteur. Le, mot, euh, la, le moteur est toujours à côté de la roue, ce qui a été conçu par le docteur Anatoly Yuniski. Quels sont les avantages donc du transport à côte Comme vous pouvez le constater, déjà, il y a sa forme aérodynamique qui le permet d'aller plus vite, contrairement aux autres modèles de transport. Voilà pourquoi vous allez voir son coefficient d'aérodynamisme est de 0,06, contrairement à ceux des véhicules, qui est 0,04. Et pour cela, on pourra économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. ce qui est un avantage énorme pour tout chef d'entreprise qui veut avoir un, euh, euh, des économies d'énergie. Ici, c'est un tableau statistique qui montre, euh, qui fait une comparaison entre euh, euh, la technologie USKY et les autres technologies de même type. Que ce soit le coût opérationnel, l'impact environnemental et le taux d'accident, la technologie U-Sky est meilleure. Grâce à elle, la, la sécurité est dix fois accrue. On occupe moins de terre. Et on consomme moins de matériaux. Et sa vitesse est plus rapide. Déjà, il faut savoir qu'elle fonctionne à l'intelligence artificielle. Ce sont des véhicules qui ne peuvent pas cogner un être humain. Et qui est donc l'auteur de notre technologie C'est ce monsieur, le docteur Anatoly Yuniski. C'est lui qui est le, à l'œuvre pour la réalisation de ce projet que nous soutenons. Il est chef de, projet de, de, il est chef de deux projets au niveau des Nations Unies, auteur de près de 150 inventions, 20 monographies et plus de 200 articles scientifiques. Et c'est lui le, dont le président du conseil d'administration de Uniski String Technology. Il a commencé ses recherches il y a de cela plus près de 40 ans. Ça, ce sont les premiers rails à cordes que vous pouvez voir là, comme sur l'image là, vous voyez un véhicule suspendu. Ça, c'est le premier complexe de rails à cordes de première génération. Ça avait été construit dans la ville d'Oziri, une région de Moscou. Et régulièrement, le fondateur participe souvent à des séminaires. Comme vous pouvez le constater. Parce que c'est aussi un savant. La compagnie aussi a plusieurs brevets et certificats. Déjà en 2015, 2018, pardon, nous avons reçu un certificat de système de gestion pour les, selon les normes ISO. Et ce certificat a été délivré par l'agence de certification TUF-Turingen. Parce que beaucoup de gens se disent que c'est euh, la compagnie qui se délivre ces brevets-là. TUF-Turingen est, est un organisme accrédité pour la délivrance des brevets dans les systèmes de gestion qualité. Et nous avons déjà reçu comme ça plusieurs. Là, voilà une panoplie de brevets que la compagnie a déjà reçue. Ici, c'est au niveau des Émirats Arabes Unis. Là, euh, en 2021, la technologie avait été certifiée, ce qui a confirmé qu'elle répondait aux normes de sécurité. L'inspection avait touché euh, la structure des trajets, le transport électrique, les supports d'ancrage intermédiaire, ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification de, avaient eu lieu au centre de Uniski String Technology à Charja. Donc, c'est du loup, les gars. Voilà le certificat en question. Aussi, euh, la compagnie reçoit des reconnaissances du gouvernement biélorusse puisque c'est un projet biélorusse il a été reconnu comme euh, un partenaire fiable et de bonne foi pour les activités commerciales en Biélorussie à l'étranger. Donc, euh, ça veut dire que le gouvernement biélorusse fait la promotion de notre, notre activité. Parce que d'autres personnes se demandent que, mais est-ce que c'est même réel? Voilà une preuve du certificat. Vous pouvez avoir, euh, aller sur le site de String Technologies, vous allez avoir les informations sur le certificat. Ou alors vous vous rendez à l'ambassade ou au consulat de Biélorussie pour demander, on va vous informer là-dessus. Et il y a comme ça plus de 2500 entreprises dont le gouvernement biélorusse fait la promotion à l'étranger et en Biélorussie. L'autre reconnaissance que notre compagnie a reçue, on a le statut d'organisation scientifique. La, la, ceci, cette reconnaissance a été accréditée par l'Académie Nationale des Sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la Science et la Technologie de la République de Biélorussie. C'était en avril 2021, 22 pardon. Et ce que je dois dire ici, en Biélorussie, il n'y a que neuf entreprises qui ont ce statut. Neuf. Et Unisky String Technologies s'y trouve Ce qui veut dire que nous avons un caractère assez particulier pour le gouvernement biélorusse. Et aussi, c'est parce que le projet n'emploie pas seulement les biélorusses, ils emploient euh, des chercheurs, des ingénieurs, des enseignants d'université qui viennent euh, non seulement de la Biélorussie, mais de toute l'Europe de l'Est, de manière générale. Notre compagnie aussi a déjà participé à plusieurs salons d'exposition de transport, comme vous pouvez le constater. Là, on a quelques images de Singapour, de Berlin. et Aussi, ici, c'est au sommet mondial des gouvernements aux Émirats arabes unis en février 2019. Et c'est là où le prince de Dubaï et son fils le prince euh, Mohamed bin Rashid al-Maktoum, c'est lui qui est en fonction actuellement, et c'est le souverain de Dubaï. Et son Altesse Rashid bin Mohamed al-Maktoum, qui est le prince héritier. Les voilà euh, qui, qui sont montés sur le SkyPod, Et c'est là où est parti beaucoup de, euh, euh, de l'aventure avec les Émirats. Et ils ont beaucoup apprécié notre technologie. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui font la promotion de notre projet un peu partout. Comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes au Salon InnoTrans de Berlin 2022. C'est la délégation de l'autorité des routes des transports de Dubaï, en abrégé RTA, qui est l'équivalent du de ministère des trans, de transports dans beaucoup de pays, qui a présenté le plan de développement de transport en commun et le modèle Unibike au Salon InnoTrans de Berlin. Les gars, ici, c'est la RTA qui présente le projet. Ce n'est pas nous qui allons présenter. Donc, imaginez, c'est un autre État, ça veut dire que le gouvernement des Émirats estime que la technologie que nous avons est une technologie innovante, révolutionnaire. Mais si bien qu'ils s'approprient la technologie et disent que, malgré que c'est un projet biolorus, c'est une technologie qui va venir sauver le monde. Nous, on porte ça pour aller présenter ça là-bas, pour dire que voilà ce que nous, on va adopter comme technologie. C'est un sens très fort. Et là, on va parler de la coopération de Uniski String Technologies avec les entreprises internationales. Généralement, notre entreprise échange avec plusieurs autres compagnies. L'un des partenaires clés de notre technologie est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est euh, euh, ce partenaire qui aide à implémenter la technologie 3D expérience dans la production du transport à cordes. Pour ceux qui ne connaissent pas Dassault Systèmes, elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle. C'est une entreprise cotée en bourse. Notamment, il y a le Okuma, qui est une entreprise japonaise, qui fournit euh, les centres d'usinage de haute technologie, avec système de contrôle à U-Sky. Il y a aussi la société As, qui fournit aussi les centres d'usinage à la compagnie. Il y a la compagnie Mafelec, qui est un partenaire d'équipement, d'éclairage, et DM, DHM. Ce sont eux qui fournissent les portières que vous voyez de Uniski String Technologies. Ils ont fourni cette fois-ci euh, plusieurs fois les boutons d'ouverture manuels des portes pour l'unibus. Et aussi, ils ont amélioré le temps d'embarquement et de débarquement, ainsi que les coûts de maintenance des véhicules. Il y a bien d'autres entreprises, notamment Volstapine, qui est leader mondial dans la fabrication des câbles et pour des structures tendues, des fils. c'est des entreprises connues. Vous pouvez aller faire regarder sur ces sites-là, les sites -là, le site de ces entreprises, vous allez voir qu'ils ont parlé de notre technologie. Et c'est ça qui m indique que vous êtes en face d'une entreprise internationale qui collabore avec d'autres partenaires. Là, nous allons parler des résultats. La compagnie euh, Uniski String Technologies, chaque année, régulièrement, euh, conformément aux normes biélorusses et internationales, se soumet à un audit indépendant qui rend public ses états de, financiers. Et là, on a la compagnie BDO qui a fait un audit 2020, 2020, 2021, 2022 de Unisky Street Technologies. Si vous allez dans le back-office, dans la rubrique euh, documents à propos de la société, vous allez voir euh, déjà euh, le, le bilan de la compagnie en 2022 où ils ont affirmé qu'on fait déjà du profit, ce qui est un honneur pour les investisseurs. Et qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir Voici le bâtiment de neuf étages qui a été conçu, construit avec la main, avec l'argent collecté auprès des investisseurs. C'est un bâtiment de neuf étages. C'est situé dans la ville de Minsk, capitale de Biélorussie. Cette entreprise, est, ce bâtiment est destiné pour perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Là, voilà l'usine. Aujourd'hui, qui emploie près de 700 ingénieurs et spécialistes. Là, vous avez une image des, des employés. C'est toujours là euh, le dernier bâtiment qui a été construit avec les employés à l'intérieur. Ça, c'est une image de 2021. Aussi, comme autre résultat, puisque l'objectif c'était de construire euh, les centres de démonstration, de mise en œuvre pratique de, de la technologie des Uniski String Technologies. Là, voici pour vous léco qui a été construit à Marina Gorka, proche de la ville de Minsk. Là, c'est sur 36 hectares. C'était un ancien champ d'étis. Aujourd'hui, c'est un véritable site touristique. Au niveau des Émirats Arabes Unis, nous avons le Centre YouSky, qui est aussi un centre de recherche et de développement de la technologie, qui est aussi encore en construction jusqu'à présent. Et là, voici le projet d'agriculture biologique. Ce que vous devez savoir, c'est que euh, Uniski Street Technology a développé cette agriculture parce que chaque fois que nous allons construire des lignes, en dessous de ces lignes, on peut faire de l'agriculture, on peut reboiser des villes. Et L'agriculture biologique signifie qu'il n'y a pas d'utilisation d'engrais chimiques, pas de pesticides ou d'herbicides ou autres substances toxiques. Ce qu'il faut savoir, Unisky String Technology regroupe plusieurs entreprises. Là, on est en face de United Vehicle Robotics, qui, euh, qui fait partie de, de, de, de Uniski String Technologies et qui conçoit les drones. Là, c'est une image où ils ont fait une démonstration de leur drone qui se commercialise même déjà euh, en Europe et aux Émirats Arabes Unis. Le drone que vous voyez là, c'est un drone géant qui peut permettre de transporter des, le matériel pour les zones difficiles d'accès. Ainsi, on pourra construire sans problème. Ça peut porter des charges jusqu'à deux tonnes. Et voici la directrice générale, Nadezda Kozareva. C'est la directrice de UNESCO String Technologies. Et c'est la femme de, de Monsieur euh, Anatoly UNESCO. Là, voilà l'équipe technologique qui est composée de spécialistes hautement qualifiés. Et ceux-ci ont eu une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises de Biélorussie et de la sous-région Europe de l'Est, là c'est toujours la maison écologique, comme vous pouvez le constater. Voilà une plaque indicatrice des travaux au niveau des Émirats Arabes Unis. Donc notre technologie pourra être un centre de recherche et de développement à charge pour les Émirats Arabes Unis. Voilà le personnel qui travaille. Il y a le fils du docteur Anatoly Uniski, qui est le directeur général là-bas. Il y a Oleg, qui est le directeur technique, avec Sergei Tarasov, responsable des opérations, avec les autres euh, ingénieurs, comptables et superviseurs de chantier. Quand vous voyez une entreprise où vous voulez investir, lorsque vous voyez des, des visages pareils, vous pouvez aller faire des recherches sur des noms. Donc, vous pouvez faire la capture d'écran. De, de, de, de ces visages-là et allez faire vos propres recherches avant de vous engager. Parce que nous, on fait dans ce qui est vrai et ce qui est réel. Voilà pourquoi on ne cache pas les visages de nos investisseurs, de, nos, de, de, de des employés de la maison. Voilà le personnel qui travaille jour et nuit pour développer la technologie aux Émirats Arabes Unis. Là, voilà euh, les différentes entreprises qui font la force de Unisky String Technology. Il y a Yuskas Transport aux Émirats Arabes Unis, US Covery, qui est euh, basée à Dubaï. C'est elle qui s'occupe du marketing. Il y a UVR, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Astro Engineering, notamment qui s'occupe du projet spatial. Et il y a SV Plan qui conçoit du matériel roulant. Toute bonne entreprise, généralement, passe dans des médias, notamment les médias internationaux, bien sûr. Et là, notre, notre entreprise a déjà fait le tour de plusieurs médias internationaux. Comme vous pouvez le constater, c'est une panoplie des médias, de National, France 24, TV Tokyo, CNN, Fox News, NTV, les chaînes allemandes, japonaises, ainsi de suite. Là, on va parler de l'actualité. Maintenant, vous êtes sans ignorer que d'ici le 13 avril, nous allons passer à la 15e étape de financement. Il reste six jours. Ce qui est euh, une bonne chose pour les investisseurs parce qu'on attendait cela depuis très longtemps, c'est un élément qui prouve que nous avons évolué vers une étape, et la dernière étape d'ailleurs. Et une étape où nous sommes déjà dans la phase de commercialisation de la technologie. Nous ne sommes plus start-up, mais nous sommes une entreprise qui fait dans la prestation des services. Là, voilà l'image, euh, la quatrième piste d'essai qui est prête à l'emploi. Et ceci, c'est aux Émirats arabes unis. On a atteint cette fois-ci une étape très cruciale dans le développement et la certification de la technologie là-bas. Je vais vous faire voir la vidéo. Une seconde là, vous allez vous apprécier vous-même ce qui se fait là-bas au niveau des Émirats. Ok, je mets la vidéo comme ça pour que vous voyez que ce sont des images réelles sur le terrain. Pour que les gens ne disent pas que non, c'est en ligne le business. Non, ici notre business n'est pas en ligne. Bien que ça soit à des milliers de kilomètres de nous, c'est un business réel. D'ailleurs, je ne suis pas le seul qui suis allé à charge. Hein. Il y a les, les, les leaders de Côte d'Ivoire qui sont déjà allés. Il y a la RDC, il y a les investisseurs de la RDC qui sont allés, on a les investisseurs euh, du Sénégal qui sont allés, bref, sans compter d'autres pays où il y a d'autres partenaires à travers le monde qui vont là-bas régulièrement. D'ailleurs, d'ici peu, euh, il y aura l'EcoFest, qui est un festival qui regroupe les investisseurs et les gens vont se rendre. Là, c'est Son Altesse Sheikh Saud bin Saak al Kassimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et dirigeant de Ras El Kama. Il a visité euh, le parc de recherche et de technologie d'innovation de Sharjah. Et il était avec son épouse, comme vous pouvez le constater. Là, c'est la Chambre de commerce Italo-Tchèque qui sont venus à Yuskaji Transport. Vous voyez que dans, dans nos différentes présentations, il y a plusieurs partenaires qui interviennent. Il y a des, des, des visages connus, des, des, des autorités et, et des délégations d'autres pays qui arrivent sur le site. Ça, c'est parce qu'ils sont intéressés par la technologie et qu'ils veulent nouer des contrats avec la compagnie. Ce n'est pas seulement des visites des balades. Là, j'ai gardé cette image parce que c'est l'ambassadeur du Rwanda, parce qu'il n'y a pas que les Européens, parce que dans la tête de certains, ils vont se dire que non, pourquoi est-ce que ce ne sont que euh, des délégations étrangères qui arrivent là-bas? Il y a une délégation africaine, là c'est l'ambassadeur du Rwanda avec un responsable du cabinet de la présidence rwandaise. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la compagnie a eu plus d'une trentaine de contrats qui sont en cours de négociation. Si d'ici la fin d'année, nous avons atteint les 20 contrats, ça veut dire que la compagnie a beaucoup bossé. Déjà là, voilà euh, quelques pays avec lesquels nous avons des négociations des contrats. Il y a euh, les charges aux, aux Émirats Arabes Unis, il y a Dubaï, il y a au Salvador, il y a le Rwanda, il y a le Kagastan, il y a les États-Unis. Est-ce que vous suivez ça, les États-Unis? À un moment donné, on n'avait pas la possibilité, par exemple, quand vous étiez, vous êtes américain, vous ne pouvez pas investir dans le projet. Mais là, quand vous voyez les américains, eux-mêmes commencer à s'intéresser à la technologie, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça va venir résoudre énormément euh, les problèmes chez eux. Déjà, euh, Unisky String Technology a fait une comparaison où euh, Boston, Los Angeles, on le fait en 44 heures de route. Avec notre technologie, on pourra le faire simplement en 10 heures. Vous voyez quel gain de temps on va avoir. Du coup, ça intéresse les gens. Ça intéresse les gouvernements. Ici, c'est une image des de partenaires, des différents partenaires du monde à l'expo Dubaï. Je faisais partie de l'exposition. Là, c'est toujours euh, une image avec le fondateur Anatoly Uniski et les membres du conseil d'administration de Skywalk Community. Aussi, là, nous organisons au niveau du Cameroun et dans certains pays d'Afrique des présentations afin d'édifier les gens sur la technologie. Il ne faudrait pas que les gens euh, est, euh, ne puissent pas connaître, avoir cette information-ci. Il faudrait qu'on la partage à tout le monde. Voilà pourquoi nous faisons des présentations. Au moins, on aura fait notre travail, celui qui est celui d'informer le maximum de personnes avant que le projet ne se clôture. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 14 sur 15, 14.3 sur 15. Et il ne reste que quelques jours, moins six jours, nous serons à la 15e étape. Et la valeur des parts va considérablement diminuer. Donc, si vous avez quelqu'un que vous aimez, il faut le souffler, il faudra souffler cette information-là. C'est, il est mieux que la personne puisse investir maintenant, quitte à ce qu'il réserve juste la première mensualité et il pourra payer après. Et tout le monde peut investir dans le projet. Le minimum, c'est de 50 dollars. Le plan d'investissement, c'est de 5 mois. Pour les packs classiques, ça peut aller jusqu'à 9 mois avec les packs spéciaux. Avant, on payait 10 mois. Mais euh, avec euh, la venue des gros investisseurs dans le projet, la compagnie a réduit les délais à cinq mois. Les packs d'investissement. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs packs dans le projet. Il y a les packs spéciaux, notamment le pack le parc stade rapide, parc bébé, pack étudiant. En sélectionnant un de ces packs. Vous avez euh, droit aux avantages qui se présentent. Je peux le lire pour vous. Pour le pour le pack inotrans, par exemple, lorsque vous faites euh, un, un, un, trois investissements de 1000 dollars dans l'espace de à intervalle de 30 jours pour chaque investissement pendant trois mois, moins de trois mois, vous bénéficiez de 27 000, 31 000, 41 000 parts. Et pour le pack start rapide. Là, vous faites un, deux, euh, deux investissements de 300 dollars. La compagnie vous délivre euh, 15 000 parts au projet. Il y a les packs pour bébés. Si vous avez des enfants, vous pouvez prendre ces parts là pour eux. C'est très important. Quand ils vont grandir, leurs actions auront pris déjà de la valeur. Il y a les packs pour étudiants. Qui se payent 150 dollars par mois pendant 9 mois. C'est un pack. Qui vaut 1350 dollars et qui vous donne droit à 38 500 par. Si vous avez des enfants étudiants, vous pouvez prendre ce pack-là. Voilà d'autres packs, les, packs, euh, des, les programmes d'investissement VIP. Ici, ce sont les packs qui se payent cash. On a le pack de 150 000 dollars, 100 dollars, 50 000 dollars, 25 dollars. Et voici les parcs à tempérament. Ce sont les parcs dont généralement euh, beaucoup parmi nous, on se contente de payer mensuellement. Il y a le parc Stat Rapide, le parc Stat qui vous donne droit à 4 750 dans le projet. Vous payez 50 dollars par mois pendant 5 mois. Il y a le parc senior, vous payez 500 dollars par mois pendant 5 mois. Vous avez 11 500 parts. Le parc Stable, 2, 200 dollars par mois, qui vous donne droit à 25 000 parts dans le projet. Vous avez le pack business, où vous payez 400 dollars par mois, qui est un pack de 2000 dollars. Donc, il y a bien d'autres packs, le pack 5000 dollars, 10 000 dollars, 25 000 dollars et 50 000 dollars, comme vous pouvez le constater. Et il y a des paquets d'investissement. Le paquet d'investissement, le minimum commence à 50 dollars. Ça va comme ça jusqu'à 150 000 dollars. Et ces paquets-ci aussi, vous pouvez payer cash. Donc, vous pouvez rejoindre le projet qui évolue en Biélorussie, aux Émirats arabes unis maintenant, en participant à son financement. Là, vous avez avec... Euh, vous pouvez faire un scan de, de, de l'écran là, vous allez avoir une réalité virtuelle du site de Marina Gorka en Biélorussie. Voilà la page Facebook, euh, pardon, euh, Twitter de Anatolie Uniski Donc vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux, Facebook, VK et Instagram. Là, voilà le contact de la compagnie en Biélorussie. Et j'en ai terminé pour la présentation. Vous pouvez... Là, la présentation est terminée. On va passer à la phase des questions-réponses.